Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai promis dans une précédente vidéo, on va faire une pose qui va s'adapter tout aussi bien à euh, un événement particulier comme un mariage que pour tous les jours. Donc il s'agit de cette pause. Euh, donc voilà, c'est une pose avec euh, donc, un fond euh, euh, plutôt blanc et puis un dégradé de paillettes sur le haut. Et donc du coup, je vais refaire mon index qui a à peu près... 5-6 semaines de repousse. Donc il était vraiment vraiment temps. En plus, ce matin, je viens de me rendre compte qu'il est très légèrement fissuré sur le côté. Puisque voilà, j'ai pas mal travaillé avec mes mains ces derniers temps. Donc là, il est vraiment temps que je le repousse. On voit ça tout de suite. Voilà donc là comme vous pouvez le voir en fait j'ai déjà une petite repousse sur le haut tout simplement parce qu'en fait euh, je, je les ai, ai fait il y a à peu près euh, deux semaines. Donc euh, voilà il y a une très légère repousse. On va dire que ma cuticule s'est recollée un petit peu et donc si je viens décoller ma cuticule on va voir la repousse. Ben, c'est pas que je l'ai mal fait hein, c'est juste que voilà il y a, je l'ai fait il y a deux semaines et donc du coup ben voilà. Vu que j'avais bien bien bien repoussé mes cuticules, elles ont repoussé un petit peu avec. Et donc du coup, bah, quand je les repousse de nouveau, eh bien, on voit qu'il y a de nouveau un petit peu de peau. Donc voilà, tout ça, il faudrait nouveau le nettoyer. Et euh, donc je vais peut-être vous montrer dans un deuxième temps comment euh, faire pour euh, justement rattraper un petit peu un ongle comme ça qui, qui a repoussé pour faire finalement un mini remplissage. Donc on va commencer par se désinfecter les mains comme toujours hein, avec le nettoyant d'ailleurs si vous débutez tout juste je vous offre une formation d'initiation gratuite donc au métier de prothésiste angulaire que vous pouvez retrouver sur mon site yornels-international.com on utilisera la ponceuse ensuite on va d'abord repousser la cuticule alors j'ai des petites paillettes parce que j'en avais plein à la table voilà on va venir tranquillement repousser les cuticules. Vous voyez que la petite peau part également avec. On va venir légèrement gratter cette petite peau pour la retirer. Alors on pourrait se contenter de faire cette étape, si vous n'avez pas de ponceuse, ce sera déjà pas mal. Mais dans ce cas là, voilà, appuyez bien vers la cuticule pour dégager un maximum cette petite peau. Sans vous faire mal hein, bien évidemment, mais voilà, il faut vraiment que l'ongle soit bien bien propre. Juste voir voilà, que la mise au point soit bien faite. Et donc là, voilà, on enlève toute cette petite peau. Ça doit partir vraiment très facilement. Si vous avez une ponceuse, je vous conseille vraiment d'utiliser un embout tout fin. Comme ceci. On va l'allumer. Alors cette ponceuse, vous la retrouvez donc, euh, dans mon kit. voilà, Et qui sera très très prochainement euh, sur le site. Donc je vais la mettre à peu près entre 17 et 20 000 tours. Bon, on va mettre 18. Ça va suffire. Et donc du coup, je vais venir passer la cuticule. Voilà, C'est surtout là dans le coin, souvent un peu difficile à retirer. Je vais venir passer également un peu sur la cuticule. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc il y a un bouton hop, pour changer le sens de rotation. Attention à ne pas creuser l'ongle, hein, c'est très important. Je vous fais vraiment en temps réel. Hein. Je ne vous cache aucune étape. Alors je ne sais pas si vous avez vu, je suis en train de faire un challenge en ce moment. Voilà, ça n'a rien à voir avec les ongles. Ça, voir un peu avec la beauté, c'est pour se reprendre un petit peu en main. Et donc, du coup, euh, voilà, si vous avez envie d'y participer, c'est totalement gratuit. Je le, enfin, je le fais pour, euh, ben, pour vous, pour moi, pour qu'on le fasse ensemble, si vous le souhaitez. Et donc, du coup, euh, voilà, si ça vous, si ça vous dit, euh, on va travailler pas mal de, de choses différentes en termes de, de physique, mais pas que en termes de, de bien-être général. Euh, donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez le suivre sur ma chaîne. Donc voilà, ouais, moi je, je prends très légèrement ma cuticule. Alors il y a encore un tout petit peu de peau là dans le coin que je vais venir retirer encore une fois. Avec le repousse cuticule Parce que je ne vais pas trop insister. Parce que ça colle un petit peu. Donc avec... Euh, je ne veux pas trop insister avec le, la ponceuse. Alors quand vous avez vraiment une petite peau qui colle comme ça petite astuce un peu de cleaner un peu de nettoyant c'est vous qui choisissez il faut que ce soit humide et là vous venez gratter un petit peu vous voyez que si je si je gratte trop en fait avec ma ponceuse je vais commencer à, à créer un petit trou et c'est pas du tout ce que je veux voilà là ma cuticule est plutôt pas mal donc ce que je vais faire c'est que je vais maintenant m'occuper de la surface Vous retrouverez tous les embouts de ponceuse également, hein, c'est des kits d'embouts sur la boutique. Donc yournails-international.fr Pardon, fr c'est pour la boutique et .com c'est pour euh, donc les formations. Vous retrouvez d'ailleurs plusieurs formations gratuites sur mon site. Ah, donc là j'utilise un embout en céramique, alors c'est un embout bleu, il a un grain assez épais. Euh, il faut savoir que rouge ça va être plus fin que bleu Donc, alors, je vais juste mettre ma ponceuse de l'autre côté pour ne pas être trop gênée voilà je vais allumer mon aspiration qui est juste là à côté je me déplace un peu non, comme ça <rire> désolé hein. voilà donc là on va venir faire des bandes Donc ne restez jamais trop longtemps au même endroit pour éviter que ça chauffe. Là je suis à 35 000 tours. Et l'avantage de cette ponceuse c'est qu'elle ne chauffe pas du tout. Du moins si on l'utilise bien. <rire> c'est comme tout hein, d'ailleurs. Et, euh, et surtout elle, elle ne vibre pas. Donc ça c'est vraiment génial. Et vous voyez elle est vraiment euh, relativement silencieuse. Ça c'est top. Faites très attention à cette étape de ne pas euh, limer dans votre ongle naturel. On va essayer de rester sur le gel. Donc là, Sur le côté, il faut que je fasse attention puisque, comme vous avez vu, j'ai une petite fissure. mon ongle donc suivant le sens de rotation il faudra le faire euh, voilà je suis sur le sens de rotation euh, F et donc du coup euh, voilà, je peux aller de gauche à droite sans problème voilà alors en général je laisse toujours un petit peu de gel j'enlève jamais tout parce que je vais fignoler à la lime. Donc là j'utilise une lime 100-180 pour retirer donc les petits résidus de gel qui peuvent rester. Attention hein, si l'ongle est fragile s'il est douloureux on y va vraiment tout doucement. D'ailleurs plus votre ongle va être fragile plus le grain va devoir être euh, fin donc fin ça veut dire un nombre élevé si vous utilisez une lime noire à grain 80 et euh, eh bien vous arriverez moins bien à travailler sur un nombre qui est fragilisé là mon ongle, bon il n'est pas vraiment fissuré, hein, c'était surtout le gel au-dessus, mais il était quand même grand temps que je le refasse. Voilà, donc là je passe tout en délicatesse puisque je suis vraiment très très proche de l'ongle naturel. Si je laisse un peu de gel de base, c'est pas très grave, on est, on est plutôt bien. Donc maintenant on va passer le cleaner. Encore une fois, vous retrouvez tous les produits sur ma boutique et vous pouvez les commander. Alors, il y a juste quelques pays où on n'expédie pas vraiment les pays de l'autre bout du monde puisque avec le Covid, ça a compliqué un petit peu les choses. Euh, mais sinon, euh, voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez commander sur la boutique. Si vous êtes en Europe, il n'y a aucun souci. Euh, même, même un peu plus loin, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai un peu de, de teinture sur les doigts. Hein. Désolée, ça part plus. Donc le but c'est vraiment d'enlever bien bien bien la poussière Certains utilisent du primer Moi j'en utilise pas forcément Je vais tout de suite utiliser la base épaisse nude On aurait très bien pu en utiliser une autre également Alors je vais en mettre assez peu Tout simplement parce que je veux venir après renforcer un petit peu Et donc du coup ben, je vais pas faire de gainage avec euh, avec ma rubber base. D'autant plus qu'après voilà, on va on va travailler euh, donc nos ongles, on n'a pas besoin d'avoir vraiment de gainage. Puis je vais reprendre un tout petit peu la forme aussi pour euh, rallonger un petit peu ce côté-là. Voilà puisque je veux quelque chose de bien droit. Donc Je vais laisser catalyser pendant environ deux minutes et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc maintenant que mon ongle a catalysé, je vais venir utiliser mon, euh, mon gel fibre de verre. Donc, c'est euh, le Naturali Clear, donc fibre de verre. Voilà, donc il est vraiment, vraiment cool ce gel, puisqu'en fait, il va, il va être à base de fibre de verre et donc il va permettre de renforcer un petit peu. Donc, mon ongle, qui est légèrement fragilisé sur le côté... Et en plus de ça, je vais pouvoir rallonger un tout petit peu. Bah donc je passe sur le contour. Je passe également un petit peu sur l'ongle. Voilà, le but c'était pas de... Ouais, de vraiment faire de construction. C'est surtout de venir... Euh, donc renforcer et légèrement rallonger également. Alors Plutôt que rallonger, c'est plutôt reprendre un petit peu la, la forme. On aurait pu le faire en acrygel, on aurait pu le faire avec le, le Magic Gel aussi, si vous préférez. Alors, on va éviter l'excès de matière, mais il faut quand même bien en mettre sur le côté. Donc, pour ça, on peut tirer un petit peu, pour bien aller jusqu'au bout, même ça dépasse un tout petit peu, c'est pas grave, on préfère venir le relimer ensuite. Hop, et on, on catalyse sans attendre. Alors c'est très très important de, de catalyser rapidement, sinon votre ongle, votre gel va couler. Il faut savoir aussi que si votre ongle est abîmé, il aura tendance à pas mal chauffer. Donc si vous êtes très très proche comme moi des ampoules, euh, il se peut que vous ayez besoin de sortir la main euh, pour, euh, pour justement que ce, ça ne chauffe pas trop. Alors ce que je vais faire c'est que je vais juste en remettre un tout petit peu ensuite. Juste pour venir retravailler un tout petit peu. Donc le bombé. Donc pour que ça glisse mieux, je viens tirer le gel sur toute la longueur. Alors pour celles qui sont pas au courant encore, je viens de remettre à jour entièrement ma formation pour débutantes. Donc si vous êtes toute débutante, ben bah là vous profitez en fait de la formation ancienne version que j'avais plus tous les nouveaux cours et j'ai absolument pas augmenté mes tarifs donc vous avez vraiment euh, l'ensemble de euh, des, des nouveaux cours et ce qui est cool c'est que et euh, eh bien vous avez euh, accès à toutes les futures mises à jour qu'il y aura donc voilà vous, vous prenez la formation une seule fois et vous accédez à vie aux mises à jour donc ça c'est plutôt cool Puis vous avez, voilà, en plus, comme dit, vous avez un accès à vie à vos cours. Voilà, donc là, euh, ben on est plutôt pas mal au niveau de la forme. Du bombé, pas trop, mais de toute façon, je vais relimer à l'avant puisque je veux quelque chose de plus fin. J'aime bien quand même quand les ongles sont, sont pas trop longs d'avoir quelque chose de fin. Donc j'en rajoute juste un petit peu à ce niveau-là. Pour éviter qu'il y ait trop de matière sur l'avant. Pour qu'on puisse quand même faire un petit bombé léger. Et là je vais encore tirer un petit peu ma matière sur l'avant plus sur la pointe pour rallonger un petit peu pour reconstituer un petit peu ma forme donc ça permet de rallonger légèrement sans avoir besoin d'utiliser de chablon voilà mon ongle a suffisamment catalysé je vais pouvoir le cliner le reprendre légèrement. J'ai vu que ça faisait déjà un quart d'heure qu'on était ensemble donc je vais me dépêcher un petit peu. Ah, je reprends les bords et j'affine un petit peu le bord libre en l'image diamant. Donc ça je vous l'apprends également dans la formation offerte. on essaye de faire des parallèles bien droites on affine tout ça Parce que là l'objectif c'est pas qu'on ait un, un ongle plus épais que les autres alors il faut savoir que là je suis sur l'hyponychium donc forcément ça paraît un peu plus épais mais c'est la peau normale hein, qui, qui, re, qui rejoint le bout du doigt et l'ongle et donc du coup euh, les autres ont déjà un tout petit peu poussé donc du coup l'hipponichium n'est plus aussi si, uh, proche. Hein. Là je l'ai vraiment fait très très court. Finalement je les avais fait comme ça à la base. Et c'est vrai que j'aime bien les faire toujours un, un peu à ras. Euh, donc voilà j ai, je l'ai refait de la même manière. J'aurais peut-être pu le laisser un tout petit peu plus long pour le coup. Mais dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire euh, comment faire un mini remplissage ultra rapide sur, euh, sur les autres ongles. Et donc du coup, bah, comme ça, on rattrapera un petit peu euh, la longueur. Donc maintenant, il me faut un tout petit peu de gel. Alors ça peut être du, du gel de base, par exemple. Il euh, faut juste que je le retrouve. Voilà, la base épaisse clear va très bien, on aurait très bien pu prendre du gel aussi, hein. Voilà la base épaisse, je peux la, elle est assez euh, fluide, donc je peux vraiment l'appliquer en couche ultra fine et donc là je vais venir appliquer je l'ai à côté de moi mes petites feuilles d'or donc hop, je vais en sélectionner un petit peu Alors ça peut être des feuilles d'or, ça peut être en argent, ça peut être en effet un peu bronze, voilà c'est vraiment vous qui voyez hein, ce que vous préférez. Alors ça c'est vraiment un très gros pot mais vous en retrouvez également dans le kit. En fait le kit va vraiment être adapté à la formation puisque toutes les évaluations qu'on va, qu va faire dans la formation, et eh bien vous avez les produits dans le kit pour les réaliser. Donc moi je vous corrige voilà, une dizaine d'évaluations. Et vous avez le groupe privé ultra bienveillant à côté. Donc j'en mets un petit peu, j'en mets pas forcément des tonnes, pas des trop gros en tout cas. J'ai un poil de mon chat qui s'est promené là. Alors on essaye de ne pas avoir trop d'épaisseur, donc on va venir vraiment bien les appuyer. Alors, si vous voyez qu'il vous manque un peu de, de produits, hein, là, ça adhère plus tellement. donc j'en remets un petit peu. Pardon. Il fait ultra chaud. Je crois qu'ils ont prévu 38 degrés pour aujourd'hui. Chose comme ça. Et je suis sous les combles. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. D'ailleurs, euh, si vous travaillez dans un pays où il fait régulièrement chaud, euh, il faut savoir que vos produits seront naturellement plus fluides. Hein. Donc, euh, il faut essayer de les maintenir idéalement à des températures euh, correctes, c'est-à-dire dans les euh, 20-25 degrés maximum, hein, idéalement. Voilà, donc là, ça me plaît plutôt bien, donc je vais catalyser. On n'attend pas trop, trop longtemps. Et ensuite, donc, le prochain produit que je vais utiliser, d'ailleurs, il est tout sale, il faut que je le nettoie, c'est le Glitter Gel Gel. Euh, ah, il y a une petite surexposition. Le glitter gel que je vais venir finalement mettre un petit peu entre. Euh, entre Tout simplement parce que je trouvais que c'était un peu léger en termes d'intensité. Voilà, je voulais quelque chose qui... Mais on peut très bien le laisser comme ça. Hein, C'est très joli aussi. Mais voilà, je voulais utiliser les deux. Donc là, on est sur des paillettes... Euh, voilà, un gel ultra pailleté vraiment ultra ultra pailleté légèrement rose gold et donc voilà, je vais venir combler un tout petit peu avec un pinceau de nail art pour ajouter encore un peu de brillance et pour pouvoir me rapprocher un petit peu plus de la cuticule Encore une fois, vous pouvez très bien le faire avec d'autres couleurs aussi. Ça fonctionnera très bien. Et je vais venir redescendre sur mon ongle avec quelques paillettes. Donc je passe un petit peu entre. Vous pouvez redescendre maximum jusqu'à un tiers de votre ongle. Mais toujours tout en finesse, ça c'est important. Voilà, là, j'ai un petit mix entre les deux qui est plutôt sympa, qui me plaît plutôt bien. Donc, je vérifie juste voilà, que je suis suffisamment descendue sur les côtés également. Voilà, c'est tout bon. On va catalyser. Après, vous avez deux options. Soit vous avez l'option d'utiliser un gel milky, mais alors il faut qu'il soit milky quand même un peu blanc. Donc là, en fait, vous avez, encore une fois, la gamme Naturally, J'ai le gel milky et si vous voulez le rendre un peu plus blanc, euh, je vous propose également du... Euh, là, du... Euh, ah, je perds mes mots aujourd'hui, désolé, hein, je, je me suis couchée à 2h30 du matin, je suis KO. Euh, du gel paint blanc sur la boutique. Vous pourrez euh, utiliser en fait un peu de gel paint blanc, un peu de... de... Euh, Milky, pardon. Désolée, franchement j'aurais dû tourner cette vidéo à un autre moment, mais comme ça fait deux semaines que j'essaye de trouver le temps et je le trouve pas. Et au final, ben, vous obtiendrez, voilà, alors il faut que je le remélange un petit peu, mais un gel qui va être, euh, qui va être laiteux. Donc c'est une possibilité. Sinon, deuxième possibilité qui pour moi est la plus simple, euh, c'est d'utiliser carrément le vernis semi-permanent. Donc là, euh, voilà, on ne fera que avec celui-ci. Donc la référence. Alors, la mise au point, la référence c'est 93-40. voilà, Dès que ça a bien catalysé, on va pouvoir utiliser donc notre semi-permanent. Donc, n'en utilisez pas trop hein, sur le pinceau. J'en mets déjà sur l'avant et ensuite je vais remonter sur les paillettes, mais pas jusqu'en haut. Voilà, je vais laisser un petit espace. Je crois un petit poil de mon chat. Alors on ne met pas trop trop de matière, mais il faut quand même en mettre un tout petit peu, sinon vous serez obligé de faire plusieurs couches. Voilà, donc là la première couche, on va la catalyser. Vous pouvez mettre deux à trois couches, hein, suivant l'intensité du blanc recherché. Bah, une fois que la première couche est réalisée, on va réaliser une seconde couche, et comme dit éventuellement une troisième si nécessaire. On passe bien sur les côtés. On essaye d'éviter qu'il y ait trop de matière, surtout sur les côtés. Voilà, on en met bien sur l'avant. Juste en rajouter un petit peu parce que j'ai encore un petit peu de. Uh, des traces dedans. Là, ça me plaît un peu mieux. Et donc vu que ça manque un tout petit peu d'opacité euh, et que les autres sont un peu plus blancs, je vais juste rajouter encore une toute dernière couche. Il me semble que j'en avais mis trois. Et toujours en respectant une sorte de dégradé sur le haut. Donc je veux vraiment de la finesse sur le haut. continue à avoir légèrement en transparence les paillettes. L'avantage avec ce ce principe, c'est qu'en fait on peut très bien faire des mini remplissages ensuite. C'est d'ailleurs ce que je vous montrerai donc dans la prochaine vidéo puisque celle-ci dure un peu trop longtemps. Et dans la prochaine je vous montre comment faire un mini remplissage sur les autres. Voilà, si jamais c'est à peine trop net pour vous, voilà, on va repasser un petit coup de, de cleaner. Et on peut repasser un tout petit coup également pour égaliser avec la lime. Ça, j'aime bien quand même le faire avant la finition. On peut le faire très bien après aussi. Et on peut légèrement, mais très légèrement, passer sur le haut avec la lime. Pour regagner encore un peu plus de finesse Mais attention à ce que vous faites bon maintenant bien enlever toute la poussière Et utiliser donc le top coat shiny pour la finition donc on va pousser la matière donc dans notre interstice là où on a les paillettes et on va venir donc le tirer attention à cette étape de ne pas mettre trop de produits ce qui ferait que euh, qui coulerait dans les dans les petites peaux de côté ou dans la cuticule et toujours maintenir le doigt légèrement vers le bas on peut très bien aussi recréer un petit bombé à ce niveau là à cette étape en retournant l'ongle et comme ça on peut choisir de tirer la matière on le souhaite et donc grâce à l'effet de la gravité notre ongle aura un joli bombé or bombé léger hein, puisqu'on est vraiment sur euh, sur une pose qui va être relativement fine donc si jamais vous voyez que ça a coulé un petit peu dans la cuticule puisque là j'ai attendu un peu trop longtemps et il fait extrêmement chaud eh bien on vient passer avec soit un bâtonnet sur la pointe du bâtonnet en bois soit voilà, avec cette partie du repousse cuticule et on n'attend pas trop longtemps avant de venir catalyser donc n'oubliez pas, plus il fait chaud, plus vous devez travailler vite, très vite Là je parle en même temps, donc forcément ça, ça prend beaucoup de temps Alors cette finition laissez-la bien bien bien catalysée Et ensuite donc elle n'a pas euh, de film de dispersion, elle n'a pas de résidu Ce qui fait qu'en fait euh, il ne faut pas utiliser d'huile sur la surface Sinon ça perd de son brillant Par contre si voilà, le, le produit a un tout petit peu coulé, n'hésitez pas à repasser un tout petit peu Donc il y a un effet un tout petit peu bombé sur l'avant, c'est mon, hypo... mon nipponikium naturel. Donc voilà, je repasse juste un tout petit peu pour avoir quelque chose de bien net. Et si vous passez avec l'huile, ce sera uniquement sur les contours. Donc, moi comme dit, j'utilise un petit stylo. Et voilà donc le résultat donc dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment euh, et bien faire un mini remplissage après deux semaines très rapide très facilement euh, donc avec ce, ce type de pose donc c'est plutôt sympa à faire très rapide et euh, et voilà, c'est vraiment super pratique. Donc, euh, également, je vais vous... Alors, je voulais vous dire que si vous voulez quelque chose qui va être plus net, encore là, je suis vraiment sur naturel, euh, vraiment du très très court. Si vous voulez avoir quelque chose de plus joli en termes de rendu, euh, l'idéal sera d'utiliser soit des chablons, soit des des its euh, Donc, les pop en fait, j'en ai plein sur le site. Là, par exemple, c'est les pop euh, en forme... Euh en forme stiletto qui peuvent très bien faire amande mais qui peuvent très bien faire carré aussi hein, si vous voulez un carré un petit peu euh, étroit euh, comme une ballerine par exemple ça fonctionne très très bien aussi j'ai plusieurs sortes différentes vous pouvez les retrouver sur le site et moi je suis vraiment persuadée que les pop c'est l'avenir c'est pour ça que je vous ai fait une formation complète sur plusieurs techniques qu'on peut utiliser avec des pop -its. on peut faire des choses artistiques de dingue avec les pop-it euh, pour moi c'est vraiment l'avenir les... Euh voilà, les, les protistes angulaires russes euh, commencent de plus en plus à utiliser euh, les pop-it euh, voilà, pour leur travail il y a très peu de formations qui existent euh, sur les pop actuellement en Europe je crois aucune à ma connaissance euh, ou vraiment très basique, moi j'ai voulu faire la formation la plus complète possible euh, sur tout ce qu'on peut faire avec les pop et vraiment on peut faire des choses juste incroyables alors j'ai pas d'exemple là sous le coude, euh, j'avais plein de, de capsules mais j'ai voulu ranger un peu mon bureau et je ne les ai plus à côté de moi mais euh, voilà, je vous montrerai dans une autre vidéo et en plus de ça euh, je vais vous faire donc une conférence pour vous expliquer en quoi vraiment les capsules pop it c'est l'avenir pour moi déjà en 2008 comme j'en je, parlais à une fille l'autre jour en 2008 je n'utilisais plus que le chablon j'ai dit le chablon c'est l'avenir alors que tout le monde utilisait des capsules à l'époque et euh, maintenant, bah voilà, majoritairement, on utilise quand même euh, des euh, des chablons. Et bien pour moi, le popit, c'est le prochain chablon. Euh, je le sens comme ça, vraiment. Euh, moi, je suis toujours à l'affût des, des tendances et je veux vous proposer vraiment euh, l'avenir avant tout le monde. Et c'est pour ça que voilà, ça, ça m'intéressait de vous faire une formation. Donc moi, j'ai été formée euh, par une protiste euh, russe, une formatrice russe qui elle ne fait que des pop-it, elle est vraiment spécialisée, elle a inventé plusieurs techniques, j'en ai inventé aussi dans cette formation, et donc du coup, euh, voilà, c'est la formation la plus unique que vous trouverez euh, sur ces domaines-là. On peut très bien faire la formation niveau 1 et passer tout de suite au niveau 3, si vous ne voulez pas faire la formation intermédiaire, mais si vous êtes toute débutante, il faudra commencer forcément par la base, pour savoir comment limer un long... Pardon, <rire> pour savoir euh, vraiment tout ce qu'il faut faire... Euh tous les travaux de, de base vraiment la, la formation niveau 1 elle est ultra complète déjà elle suffit déjà mais si vous voulez vous, vous former plus et vous spécialiser bah, c'est une très bonne option voilà sur ce j'arrête de vous embêter comme dit on se retrouve très très vite pour euh, donc les autres ongles où je vais vous montrer comment faire ce mini remplissage très rapide et puis euh, ben, à très bientôt sur la, la conférence que je vais vous faire il faut que je la tourne là dans les prochains jours et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire en plus Oui, euh, au niveau de la, euh, du challenge, voilà, si vous avez envie de me suivre dans ce challenge pour perdre du poids, vous sentir mieux dans votre corps, être plus jolie, euh, voilà, être plus heureuse au quotidien, et eh bien on se retrouve très rapidement. Gros bisous les filles